Allez salut toutes et tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le 7 épisode de Sons of the Forest Et les amis aujourd'hui je vais vous proposer du contenu, hein, je vous le dis hein. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi tu te reposes ici mais c'est sympa, écoute si tu chill Tu vas me suivre aujourd'hui un épisode riche en contenu Vous allez vous régaler, on va se régaler ensemble Aujourd'hui on va de nouveau rentrer dans la grotte messieurs dames alors j'ai pas fini la maison mais c'est pas grave, en tout cas c'est notre petit coin de paradis par ici. On va se rendre dans la caverne, euh, à côté du point d'intérêt, vous le savez. On va y aller, malgré qu'il fasse froid, etc. Il faut en profiter parce que les amis, justement, c'est le bon moment. On a de la nourriture sur nous en masse, on a de l'eau également en masse. On a des armes, on a des explosifs. Euh, beaucoup moins de mutants, a priori, puisque eh bien il y a de la neige et il fait froid. Donc les amis, c'est le bon moment pour y aller. Et pour se faire plaisir. Puisque souvenez-vous, dans la seule grotte dans laquelle on est rentré, la vraie grotte avec les, les, mé les méchants, il euh, y a deux ou trois épisodes de cela, il y avait un gros mutant qui était bloqué dans des murs, souvenez-vous. Bon. et eh bien les amis, il s'avère qu'aujourd'hui on a du C4, on a des explosifs. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on rigole. Mais... J'ai pas pris la bâche sur moi. Ah non mais je crois que j'en ai une en plus. Oui si j'ai une bâche en plus sur moi, c'est bon. Donc les amis, c'est le bon moment pour y aller. Voilà. Et puis en plus au moins comme ça on redécouvre ces endroits-là mais sous la neige. Peut-être même que sur le chemin, on va découvrir des choses intéressantes, je ne sais pas. Bref, Kelvin, il est toujours avec moi. Ok, là par contre, on va avoir froid. C'est pas grave, dans tous les cas, on a déjà froid. Allez hop, on se réchauffera, vous inquiétez pas. Et puis, il faut en profiter, puisque c'est vrai que qui dit euh, de la neige et, et, et de la fraîcheur, dit qu'en caverne, on aura quand même bien plus chaud. Il fera bien meilleur dans les grottes. Donc, en fait, c'est vraiment le bon moment, je pense. Il faut qu'on avance il faut qu'on ait l'appel, il faut qu'on ait plein d'outils, etc. Je me suis pas spoilé, j'ai vu, voilà, les gars, dès le lendemain de la sortie du jeu, il y a plein de tutoriels avec des astuces pour retrouver, pas euh, enfin bref, les localisations de certaines choses. Je trouve ça assez aberrant que le lendemain de la sortie d'un jeu, les mecs, ils font la course au vu pour, euh, pour avoir les solus. Alors, c'est une bonne chose parce que quand on est bloqué, c'est quand même bien d'avoir des solus. Mais dès le lendemain de la sortie du jeu, je trouve ça un peu aberrant. En tout cas, bah c'est bien si des gens en profitent, c'est l'essentiel. Euh, moi, je, je ne me spoile pas. Si vraiment au bout du 20ème épisode, on n'a pas trouvé de pelle, évidemment qu'on se spoilera. Mais vous inquiétez pas, que d'ici là, on aura trouvé ce qu'il nous faut. Parce que The Forest, à la base, c'est quand même un jeu. Même si je prends mon temps, encore une fois, on dirait que je suis un novice. Je prends mon temps parce que j'apprécie le jeu et j'aime bien faire un petit peu de la... Entre guillemets, découverte. Même s'il y a des mécaniques maintenant que je comprends. Mais j'aime bien toujours avoir l'air un peu idiot. Mais voilà à un moment donné je sais jouer, je sais faire de la survie sur ce genre de jeu là Donc ne vous inquiétez pas ce sera vraiment pas un problème euh, Ok donc on s'approche tranquillement de la caverne euh, C'est vrai qu'on pourrait utiliser la résine d'imprimante qu'on a pour aller dans le, la caverne d'imprimante 3D là Mais bon vas-y la flemme euh, faut qu'on fasse un détour, faut qu'on aille plus loin c'est un petit peu chiant Donc on va directement aller dans la caverne, rassurez-moi c'est celle-ci hein Je dis pas de bêtises J'ai eu peur j'entendais des bruits de pas derrière moi mais c'est Kelvin Attends c'est bien celle là la caverne Non euh, J'ai un trou de mémoire J'ai un trou de mémoire Mais non je suis jamais rentré dans cette caverne là si Ah si c'est celle là J'ai un trou de mémoire Mais non je crois que je confonds Ah Je vais en profiter pour manger Je crois même pas que c'est cette caverne là euh, Dont il était question Attendez je me suis fait couillonner là Je me suis fait couillonner Ah non la caverne elle est plus haute Bon je sais pas Et dans tous les cas on s'en fout On va rentrer dans cette caverne là on verra bien Et de toute façon il faut qu'on rentre dans une caverne Bon je me suis peut-être trompé de caverne mais c'est pas grave écoutez On va rentrer dans la première qui est là Moi je trouve que c'est pas mal Ok Ah si c'est peut-être celle là je ne sais pas J'en ai aucune idée Bon on ramasse les conserves Nourriture, il n'y a pas besoin de, de manger directement Donc on ramasse Voilà. Qu'est-ce qu'on peut récupérer Ah si si, c'était bien là qu'on était hein. C'était bien là qu'on était Alors ce qu'on va faire directement euh, Non, faut que j'arrête de faire ça À chaque fois je me trompe pour faire un feu On a juste besoin Mais en soi, mais non, attendez, j'ai juste besoin de faire ça Ça, plus tissu Complet Comment ça Ah j'ai déjà Lance artisanale euh, Bâton paralysant Quoi j'ai un bâton paralysant hey, Les gars, je suis désolé, je suis à l'ouest Je suis à l'ouest, je découvre que j'ai des trucs C'est honteux C'est honteux Je suis sûr que vous avez crié en commentaire que j'avais ce qu'il fallait pour me défendre Bref, le flambeau, c'était ça que je voulais Et ça, ça réchauffe Voilà. Vous voyez en bas à droite, ça réchauffe ouais, ah, J'ai un pistolet paralysant Depuis le début, je pouvais me... Depuis le début, je pouvais me protéger avec Parce qu'attendez, le pistolet paralysant C'est infini ah non il y a une euh, batterie là visiblement en dessous Ok Alors Ok on a déjà été là On a déjà été là c'est la caverne Ok très bien Alors la question c'est est-ce qu'il y a encore les méchants ou pas C'est ça la vraie question Est-ce qu'ils ont respawn ou pas moi je pense pas. Moi je pense pas. On va y aller. Il y a des eaux déjà. Ok, je suis full. Il a personne, c'est bon. Ah si. Ah si si si. Bon, on va aller là-bas. On va aller là-bas direct. Oh putain, c'est pas vrai! Ok. Et c'est là qu'il y a le mutant. Voilà. Alors, par contre, là j'ai un peu peur que les vilains viennent. Je me chie un peu dessus. J'avoue, j'ai pris la confiance, mais je, je me chie de nouveau dessus. Alors, ce qu'on va faire. Déjà. Voilà Là Le mutant On a euh, de la bombe Je lui envoie dans la gueule Et on va voir Ça pète Et ça marche Ok Ok je peux passer Je peux récupérer des jambes Génial Oh c'est dégueu Ok bon ça marche euh, Par contre je vais reprendre à manger euh, Pas à manger à, à De l'énergie là il me faut de l'énergie là Oh putain j'ai pris à manger je savais que je suis débile C'est pas grave Il faut que je bois et donc j'en profite pour prendre boisson énergisante Comme ça au moins je me mets full Voilà je suis très concentré les amis Là je vais vous proposer quelque chose de propre Enfin un maximum propre Là je sais pas ce qui nous attend Bon j'ai un pistolet paralysant s'il faut Encore faut-il que je sache m'en servir un enfin, pistolet paralysant, tu m'as compris Ok Ok bonjour Ok y en a qui dorment là, ils ont l'air de dormir Ils ont l'air aveugles Y'a de la corde là Oh mon dieu Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Ok, ils sont des millions, ils sont des millions, ils sont des millions. Oh, il y a des mutants et tout. Oh, laissez-moi, laissez-moi. Bon, je, je taille. Oh, j'ai peur de passer. Oh, il y a tellement de mutants, quoi. Wesh! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est la foire aux mutants. Bon, je me barre, Ça sert à rien, je peux rien faire. Oh, il y a les bébés, le retour des bébés. Le retour des bébés, il n'y a pas des trucs à prendre là? Attendez attendez ah Ok je me fais victime Je me fais victime bolos. Je sais pas où je vais Oh mon dieu mais quel enfer ce jeu J'y arrive pas hein. Je vais jamais m'y faire Je sais pas où je vais Et alors ce qui est génial aussi C'est qu'ils sont tellement nombreux Ils sont quand même beaucoup plus nombreux que sur The Forest à chaque fois et j'ai pas de quoi les, les fumer quoi Oh non J'ai pas de quoi les fumer quoi Bon ce qui est bien c'est que je meurs pas de froid là dans les grottes Et ça c'est cool Ça fait un petit euh, un petit avantage quand même Je suis en train de m'enfoncer frère Je vais revenir par là parce qu'il n'y a pas de méchant Autant profiter Enfin il n'y a pas de méchant, il n'y a pas l'air d'avoir de méchant c'est de là-haut que je viens. Il y a rien à récupérer là. J'ai dû passer à côté de certaines choses, mais on pourra toujours revenir. Vous inquiétez pas. Moi, je veux juste voir où c'est que ça mène tout ça, parce qu'on connaît. En général, quand tu vas au bout des grottes, hein, c'est pas au milieu des grottes qu'il y a des trucs intéressants. Enfin, il doit y avoir des trucs aussi, mais c'est quand tu vas au bout des grottes, il y a toujours une récompense. Oh non. Oh non. C'est pas vrai. Allez, je continue je m'en bats les steaks Oh purée C'est pas vrai La lumière La lumière quest ça Oh mon dieu Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi Lâche-moi tu vas regretter Lâche-moi tu vas regretter Lâchez-moi vous allez regretter Vous allez regretter je vous le dis C'est bon. Je me chie dessus. Non, mais ça s'amène bien quelque part. C'est gigantesque. Et par contre, bravo. Hein. Bravo. Parce que c'est gigantesque. Il y a des ouvriers qui sont pendus partout. Là, c'est des bébés. Ça va, c'est bien. Les bébés, je connais. Wesh. Ils font ultra mal. Ils font ultra mal Il en reste encore un vas-y saut oh Au ouais, ils vont vite Ah oui d'accord Ah oui d'accord Wesh Oh non c'est improbable Et je vous jure que ça par contre ça a tendance à m'énerver ça Ça ça a vraiment tendance à m'énerver Hein ça peut très vite me faire faire dire une connerie sur ce jeu D'accord Non vraiment hein. C'est pénible C'est pénible Déjà qu'on voit rien Bon on est de retour on connaît cet endroit c'est bon On a juste à refaire tout le chemin c'est génial On a que ça à faire Oh purée Je peux très vite dire une bêtise sur ce jeu dans ce genre de situation hein. À un moment donné, faut pas me prendre pour un jambon hein. Sérieusement. Le problème, c'est que le briquet, il éclaire rien. J'ai pas de lampe. J'ai pas de lampe poche, on est bien d'accord. On crée plus que j'ai une lampe de torche et que je suis pas au courant. Vivre sur les trucs parallèles, machin. Mais quoi Mais laissez-moi regarder mon inventaire au moins, je viens de respawn. <rire> c'est pas possible. Je veux bien utiliser ça. <rire> Je même pas comment ça marche. Je suis sûr ça marche même pas en plus. Bon de toute façon on sera vite fixé. Allez, on y va. On sera vite Oh putain, on sera vite fixé. Wesh. On sera vite fixé, messieurs, dames. On y retourne. Bon, au moins on a de nouveau un maximum d'endurance. Et eh, on va faire un test de toute façon si ça marche ou pas. Regardez bien. Ça va aller très vite. Salut toi. Voilà, ça marche pas, comme ça, ça c'est dit, c'est fait Ça ne marche pas, allez hop On s'arrache, on n'a pas d'armes sur nous, c'est superbe Voilà Allez, salut le mutant Là, il doit courir plus vite que moi Il va me choper par le callback Je l'entends derrière Oh purée hein. Oh purée de pommes de terre Là, on va dans les backrooms alors je dis ça, hein, c'est pour faire un peu le boomer. parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, moi des backrooms. Ok, à tout qui s'éboule. Non mais c'est une blague. Eh, hey, foutez-moi la paix. C'est même pas là que je suis allé tout à l'heure, si. Ah si. Ok, donc là on continue. On prend un peu d'énergie quand même. Voilà. On suit le cours d'eau. Jusqu'ici tout va bien. Il peut-être mieux que je prenne ça, en fait. Hein. Parce que, de toute façon... Ah De toute façon, comme je j'utilise pas ma hache... Allez, salut, les losers. Salut, les nullos. Salut. Il y en a, ils sont aveugles. Hein. Ah mmh Oh, purée. Oh, purée de pommes de terre. Non, vraiment, je me chie dessus. Arrête Grosse merde, va... Et ils suivent super loin. Ils suivent super loin. Sur The Forest, je me souviens, ils avaient chacun leur zone à Aïe! Putain, c'est pas possible! Ah! Allez, cours, cours, cours, cours, cours! Oh là là! Oh là là! Je me chie dessus! Où c'est que je vais? Là c'est un vrai jeu d'horreur hein. Oh c'est pas fini Et je vois rien Je pense que vous non plus On voyait presque mieux avec le briquet Oh là là ça se sépare en deux les chemins en plus C'est insupportable Bon je vais à droite hein. Très bien Bonjour Un papier Missing Ah bah c'est le, le milliardaire disparu la famille Puffton D'accord C'est génial Ouais on va se détendre Ouais Bon on va se faire un feu Oh je, je suis pas bien du tout Je suis pas bien du tout Ah Ouais bon d'accord il a rien compris Allez puiret de pommes de terre Pardon je suis fâché hein Je vais... vais être fâché dans cet épisode <rire> Ok allez hop Fais un peu de lumière Voilà Redonne moi là les, les bâtons Voilà Redonne moi la hache Moi ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de raccourci clavier Pour euh, équiper sa hache directement quoi Ça c'est regrettable hein. Bon allez on va prendre l'autre chemin On voit rien du tout Bon en fait c'est mieux que le, que le lance-flamme en vrai Allez on va aller par là-bas Bonjour Je viens en paix hein on dirait pas comme ça Oh là là Bonjour J'insiste Je suis poli Oh purée des bébés Les bébés ça va en vrai hein. Mais euh, quand même Allez je vais à droite Oh c'est pas vrai ça s'arrête jamais Ça s'arrête jamais C'est gigantesque Encore des bébés Encore des mutants Ah c'est vraiment chouette C'est vraiment chouette Et on a un pistolet Et on est, on est à l'endroit du grappin Ouais c'est ça D'accord on est à l'endroit du grappin les gars. Par contre le bébé il va me... Je prends le grappin, je m'en les avec, je sais pas où je vais. Au oh, purée. Au oh, purée, je sais pas dans quoi je m'embarque. Ah Ok, j'ai vu un mutant à 5 jambes là. Au oh, purée. Au oh, purée. Mais dans quoi je me suis embarqué encore Je me casse. Par contre du coup je viens de récupérer un pistolet. Ah mais c'est. Attendez c'est une sortie de grotte Pas du tout je suis dégoûté Si non si oh purée Oh dis moi qu'on sort d'une grotte là Je t'en supplie Il fait nuit mais je m'en bats les steaks Oh Calvin est là Et il fait nuit Les mecs attendez qu'est ce qu'on a récupéré là Là j'ai besoin de comprendre J'ai besoin de savoir Résine d'imprimante ça c'est chouette ça Pistolet à corde. Localisateur GPS Flèche en fibre de carbone Bon ça c'est pour les arbalètes et tout Les flèches et tout oh Il y en a plein de grenades je le rappelle Et hey, C'est vrai qu'on a des grenades je suis bête Bon c'est pas grave Rail de pistolet Ça fait quoi si je combine les deux là Ah je peux te démonter d'accord euh, Par contre on a le lance-pierre On a un grappin en fait Pistolet à corde c'est le grappin C'est le fameux grappin Qui va nous servir pour beaucoup de choses <rire> Je sais pas encore quoi C'est pas l'appel qu'on voulait mais c'est déjà pas mal Alors ce qu'on va faire les amis Hein, parce que je sais pas où on est. Et parce que je sais pas comment on a fait pour survivre. Alors, eh, hey, franchement les gars. J'espère que vous serez... Euh, j'espère que vous serez clément avec moi. Parce que on n'a pas fouillé la grotte. Hein vous voyez ce que je veux dire On a rushé. Et on a eu de la chance d'ailleurs de tomber sur le grappin. Je pense qu'il y a d'autres trucs dans, le, dans la grotte. Ça se trouve il y avait l'appel. Si ça se trouve il y avait l'appel. Mais j'espère que vous serez clément avec moi et compréhensible. Compréhensible. Parce qu'à un moment donné... Ok on est rentré dans la grotte par là et on est ressorti ici Ok Bon on est juste à côté quoi Alors là ce qui serait chouette c'est de dormir Ok J'espère que personne va me faire chier Allez dors Superbe Réchauffe toi Oh la strate, la strate stratosphérique. <rire> bon, on a réussi quelque chose quand même mine de rien. Je, je sauvegarde, je sauvegarde, parce que là quand même, hein, on est sur quelque chose de pas mal. On est sur le 12ème jour. C'est pas mal. On va laisser le, le feu ici. Il y, y a des indigènes qui arrivent. Comme si on avait que ça à foutre. Non, là par contre j'ai entendu. Oh non, il y a des mutants à l'air libre. Viens, on se casse. Viens, Kelvin, on se casse. Kelvin, viens, on se casse. Non, c'est pas vrai. Il y a déjà des mutants à l'air libre, là Sincèrement Vraiment, là Il y a vraiment les, les, les mutants à l'air libre Oh mon dieu Ok, il y a quand même du gibier dans le... Ouais, bon, d'accord. Oh Bien fait de passer par là. Allez, ah, superbe. C'est une, une, une blague hein, quand même. La vie, c'est une blague. Hein. Je, vais, je vais retourner à. Ah, j'ai envie d'aller au. En fait, ah, la bruit de la neige, ça fait peur. En fait, j'aimerais bien en profiter. Notre base, elle est là-bas. Aller au point d'intérêt là-bas le point vert. De toute façon dans tous les cas on est dans la merde, on a encore. Enfin on est dans la merde. On n'a pas. c'est pas comme si c'était une aventure Minecraft où on a des coffres et tout, tu vois ce que je veux dire Dans notre base on a rien quoi. Donc autant y aller direct là. Hop. Très joli écureuil, c'est très mignon les écureuils. On va en profiter là, le jour se lève, il fait froid dans tous les cas. On va se réchauffer au fur et à mesure. On va aller au point d'intérêt là-bas. Comme ça on va découvrir peut-être quelque chose, qui sait de toute façon faut on n'a pas le choix, il faut qu'on explore la map On n'a pas le choix Les grottes, l'extérieur, on fait ça un peu comme on peut Dans tous les cas on n'a pas le choix D'affronter, enfin d'affronter ou de fuir Surtout euh, les mutants etc Je crois qu'on pourra jamais être Vraiment tranquille Donc tout ce qui va être construction, euh, décoration Tout ce qui est secondaire je crois que ça va un petit peu attendre Parce que là en termes de tranquillité C'est zéro donc, euh, donc voilà vraiment les amis j'espère que ça vous plaît Je compte sur vous évidemment encore et encore pour bombarder cette barre de like et je vous remercie énormément pour, pour vos retours. Encore une fois, j'ai les premiers commentaires, les premiers retours sur sur les premiers épisodes et, et ça me fait très plaisir. C'est toujours comme ça en général. Le premier épisode, il est toujours beaucoup vu et les épisodes suivants, ils sont un petit peu moins vus. Mais ça, je j'en suis, je suis désolé. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Pardon. On s'en va, c'est bon. On s'en va, pardon. Oh, c'est beau. Eh, Par contre ils nous voulaient pas de mal eux hein. Ils voulaient juste qu'on s'en aille Pas de problème Pas de problème On s'en va On va pas chercher plus longtemps Bref oui donc voilà euh, C'est quand même un des meilleurs démarches De ma chaîne Youtube hein, ce let's play Et ça je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un truc de malade euh, jamais j'ai fait un, un aussi beau lancement euh, de, de let's play et, et voilà vous êtes vraiment des, des boss Hop là on passe dans l'étoile d'araignée Vous êtes absolument adorables voilà sachez-le Pas tout le monde mais euh <rire> Une grande partie Bref ah, C'est pour ça là j'hésitais en fait à aller soit à l'imprimante et, et confectionner une luge ou un truc comme ça Mais je crois qu'on n'a pas assez Oh merde mais là il faut qu'on monte On va se retrouver euh... On va se retrouver débile là Bon ma barre de froid ça va Niveau nourriture j'ai de la viande mais elle va pourrir là Ok bah bon, on va en profiter Ici on est, on est pas mal là Ici on est plutôt tranquille on va se faire un petit feu On va faire cuire la nourriture avant qu'elle soit pourrie D'accord Ouais c'est vraiment chouette hein. C'est vraiment chouette quand ça fonctionne Ah voilà Moi je trouve ça bien les mécaniques Mais c'est vrai que c'est un peu complexe Il y a des trucs qui font que Bah c'est la merde quoi tu peux pas. Euh... Pour ceux qui jouent, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais tu vois là, il faut que je fasse ça, que je reprenne ma hache. C'est terrible, c'est absolument terrible. Alors est-ce qu'ils vont améliorer ça, rendre plus réactif les choses J'en ai pas la moindre idée. C'est beaucoup plus réaliste, c'est clair. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est bien aussi. Et niveau maniabilité, c'est un peu complexe. Et comme dit, avec tous les monstres qu'on a affrontés dans les grottes, vous avez vu, je peux rien faire. Non seulement on voit rien et en plus de ça Bah ah, le mieux De toute façon quand tu peux pas Quand tu peux pas affronter il faut fuir Ça c'est la règle de base Et eh, ça m'a l'air bon là non C'est noir Non c'est pas tout à fait noir Ah si c'est cuit là Allez let's go Mince Allez on va se péter le bide là c'est très bien Et le dernier pour la route Allez viens on se bat Je suis fait Viens on se bat On va remonter la, on va remonter la pente On va remonter la pente Et c'est une belle phrase ça d'ailleurs Mais j'aurais pas dû descendre du coup Ouais. On va remonter la pente Et on va aller à ce point vert Mais c'est vrai que la map est très grande Et euh, c'est une très bonne chose Des bâtons Et je suis de nouveau épuisé ça c'est un truc qui est assez compliqué hein. Être épuisé comme ça Mais remarque là Alors bon il fait super froid ici hein. Mais là je pense qu'il y a quand même moins de méchants là Non Je sais pas ce que vous en pensez Mais là je me dis c'est quasi impossible qu'on tombe sur des vilains Et en même temps ce serait pas impossible non plus Je, je pense que mon avis est erroné Parce qu'il neige Là, s'il neigerait pas, je me dirais « Oh là, c'est le spot parfait pour les... » Ouais, j'ai vu, vu un mec là-bas, en bas. <rire> j'ai cru voir un personnage en bas et c'était pas Kelvin. Bon, on se rapproche. Oh purée, il y a un village là aussi, regardez. Quoi Non. Bon. Oh ah oui, d'accord. Euh... Oui oui bah viens viens on s'en fout d'eux on s'en fout ah ouais non mais là ils ont ils ont d'accord en fait c'est la guerre des clans là ouais bon je retire ce que j'ai dit du coup hein. ouais. je retire ce que j'ai dit y a des méchants partout allez on se barre ah ouais d'accord moi je pensais qu'on pouvait le libérer et tout que dalle que dalle c'est un des leurs enfin en fait c'est ça y a les mutants y a les indigènes visiblement mais parmi les indigènes y a plusieurs factions on dirait bien hein. Il y a ceux qui sont aveugles Ceux qui ont plusieurs jambes Il y a plusieurs variants cette fois-ci Avant sur The Forest il y avait les indigènes Et les mutants Les indigènes ils étaient tous ensemble Et les mutants alors il y avait aussi les cannibales d'ailleurs Mais les mutants voilà il y avait différents types de mutants Mais bon voilà c'était pas complexe Là maintenant j'ai l'impression que il y a plusieurs tribus en fait Dans tous les cas Ils sont tous contre nous Mais Mais il y en a qui sont Qui ont l'air plus sympas que d'autres Bon c'est un peu particulier Bon Kelvin continue de me suivre Et je suis désolé je me rends compte aussi en faisant les montages euh, Je parle beaucoup de Kelvin en fait J'ai l'impression euh, tout tourne autour de Kelvin J'en suis désolé J'ai l'impression de voir des Attends on va goûter ça Ok. Est-ce que j'ai encore une boisson énergisante Euh. Oui j'ai, parfait Alors quand je mange des baies je viens de remarquer que ça me redonne de l'énergie aussi Par rapport à la fatigue Donc ça c'est pas mal Bon la boisson énergisante fera le, fera le taf Voilà donc je vais prendre ça et là normalement Voilà ça reprend direct Voilà, superbe Alors si jamais il y avait un petit point d'eau là Est-ce que ça vaut le coup d'aller vérifier Ouais d'accord il y a des cannibales. C'est pas un point d'eau Très bien Ah ça devait être un point d'eau mais il a fondu Allez on arrive au point d'intérêt Oh il fait beau J'adore quand c'est clair comme ça Magnifique Ok on y arrive On y arrive Donc en théorie ce sera une zone safe Je l'espère ah ouais, d'accord. Très safe la zone. Hein. Très très safe la zone. Bon Ok Kevin, reste discret, reste discret. Reste discret, on va s'infiltrer. Sa mère la p*** wow, Je me suis chié. chier Ah oui non mais d'accord Non mais frère c'est trop Bon on va rentrer dans le village Ça sert plus à rien de se cacher Oh mon dieu Allez sort le gun On sort le gun là On s'en bat les steaks Allez venez voir Venez voir là Vous allez voir Alors toi dans un premier temps Hop Headshot Oh purée Ah j'ai plus de balles Ah c'est chouette ça C'est chouette ça C'est vraiment chouette Bon comment je suis censé paralyser avec ça moi Ah c'est chouette C'est vraiment chouette de pouvoir se battre avec que dalle Kelvin t'es où Kelvin il s'est barré il en a rien à péter Attends bouge pas j'ai ce qu'il faut Ouais d'accord Tenez cadeau Oh là là là là. Ok Ouais t'as raison toi Viens voir Oh ça c'est bien joué ça Ça c'est bien joué Je suis un petit peu sourd Excusez moi Il a l'air HS Par contre j'ai pas fumé tout le monde là J'ai pas fumé tout le monde ils se sont barrés Alors De la corde Ok Bon déjà si c'était un point d'intérêt c'est qu'il y a quelque chose à trouver hein. Ah ouais d'accord Je peux m'asseoir C'est chouette Euh là Ok Un caddie de golf Des pièces de la corde C'est avec ça que je peux me fabriquer euh... C'est avec ça que je peux me fabriquer euh, Une armure, attendez Je prends tous les os Je mets euh, Du Shatterton Et il me manque encore un truc Mais c'est un truc de malade C'est ça qu'il me faut Pourquoi ça ne marche pas Et je, dois, je dois rater quelque chose dans, dans la confection De mon armure hein. Je ne comprends pas quoi les amis C'est sous nos yeux Armure d'os, il me faut la corde. C'est avec ça qu'on fait, avec du fil. C'est pas possible. Ah, ils reviennent. Ils reviennent, peut-être. Non, pas du tout. Très particulier. Est-ce que ça met le jeu en pause quand je fais ça 3, 2, 1. Ah, ça a l'air de mettre le jeu en pause. C'est bon à savoir, ça. Ok. Ah, si, il est mort lui. Wesh! Ouais, c'est gelé. L'eau elle est gelée. Salut mec. Bah alors, on est nul. Bon, lui, au moins, je peux le fumer comme ça, je pense. Voilà, j'ai la technique sur les monsieur en rouge. Ça, ça sera facile. Faut attendre qu'il me saute dessus. Et après, je peux le fumer. Par contre, lui. Mais c'est qui s'assoit en plus? Mais, non, mais y a des... regardez toutes les factions qu'il y a. What oh purée bon. De toute façon lui j'ai déjà mis un headshot tout à l'heure hein. Te relèves même pas mec Il pense même pas Non te relève pas je t'ai dit Eh ils sont trop balèzes hein. Ils sont trop balèzes hein. Mais regarde moi ça frère Mais tu relèves pas en fait C'est bon c'est... Bon, qu'est-ce que je suis censé trouver là Qu'est-ce que je suis censé trouver Je comprends pas ce que je dois trouver ici. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, euh, j'essaie d'avoir les yeux partout. Le problème, c'est que là, les amis, vous, vous, vous, vous cherchez peut-être ce qu'il faut. Et, et moi, en attendant, j'essaie de me défendre. Alors, c'est pas évident. Ils ont leur petite tente. Oui, oui, bah ça va. Par contre, je pense que niveau PVE, je vais commencer enfin à m'améliorer. Ok, on est carrément cerné. Je vois pas ce qu'il faut récupérer. Hein. Je me sens vraiment nul. Hein. Je me sens complètement largué, les amis. Il y a forcément quelque chose à récupérer. Bon. D'accord, bah oui, t'es bien mignon et je peux pas emporter porter plus. Euh, on fait un dernier tour et puis je pense qu'après on va s'éloigner à nouveau. Peut-être parce que là-bas, il y a une grotte aussi là. On va aller vers la grotte. Bon, écoutez, je sais pas à côté de quoi on passe. Si vous avez des idées en commentaire, je suis bien preneur. Profitons du paysage en tout cas parce que là, c'est la Haute-Savoie. <rire> c'est magnifique. Oh Cet endroit est magnifique D'accord Et bah c'est vraiment chouette Et cette partie de la map On l'a pas encore faite En fait c'est vrai qu'on avait que un côté de la map là Un côté de la montagne Et là on a une deuxième partie de la montagne Mais par contre là on est sur une euh, Sur une plaine dégagée C'est parfait Ici c'est parfait parce qu'on arrive à voir S'il y, si y a des ennemis ou pas Par contre il y a Va falloir se détendre les amis. Hein. Je veux bien descendre mais là. Allez hop on y va, on descend. Et je me chie dessus toujours autant. La caverne. Ah parce qu'il y a une plage aussi de ce côté-là hein, j'imagine. Enfin j'imagine, je le vois sur la map, là, il y a de la plage tout autour. Donc profitons-en, on est des vagabonds, on n'a pas de. Enfin si on a une... On a construit une petite maison, le début d'une maison, mais on n'a pas de, de vraie base quoi. On a tout sur nous euh, On est des brouillards quoi Donc il a pas d'histoire de On doit rentrer à la maison euh, Etc etc Allez on va aller voir euh, du coup la, la grotte là je pense Ou alors suivre le cours d'eau je sais pas quel est le mieux Aller sur la plage ou pas Aïe aïe aïe au pire la plage elle est à côté Enfin je sais pas Oh ah non la grotte elle est à côté on y va on va à la grotte et on descend à la plage pour voir Waouh Bon les amis j'espère que ça vous fait kiffer Là je vous fais un épisode vraiment bien plus long Avec du coup là en l'occurrence je crois qu'il n'y aura pas eu de cut jusqu'ici Parce que tout a été assez fluide jusque là Donc pas de cut Et donc j'espère une... Parce que à la précédente vidéo J'ai tourné pendant 1h15 Et au final la vidéo a duré 30 minutes Donc je me suis fait avoir moi-même Donc là je vais essayer de vous faire vraiment un épisode d'une heure à peu près Toujours sympa Qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh ça craque sous les pieds quoi Ah mais là la grotte Let's go ça ce qui est bien c'est la réactivité du jeu Je spam depuis tout à l'heure la lumière, rien ne s'allume Bon là vous voyez tout de suite j'ai chaud Je n'ai plus froid Et ça c'est chouette Où c'est qu'on va là Oh là Oh là monsieur Tout va bien Vous passez un bon moment Bon bah ben, c'est superbe Du tissu, la corde on en a trop Pas bien, bah, attendez Vous savez ce qu'on va faire On va crafter des nouvelles bombes Alors il faut ça, il faut ça, il faut ça Non je suis pas sûr, si c'est ça Ça, ça, non pas ça Ça La montre Non pas besoin de montre Pile euh, Il faut quoi il faut des pièces hein, il me semble Ça c'était la base ah, Circuit imprimé, non j'ai déjà mis Et eh bah c'est super. là des pièces non il a pas besoin de pièces Qu'est-ce qu'il faut Il me manque quoi là on sait bien au moins il nous montre ce qu'il manque bon à retournement aussi il manque 5 pièces 1, 2, 3, 4, 5 Quoi Ok montre Si il faut une montre Et Voilà D'accord Bon ça, ça devrait aller on va quand même retenir euh, suffisamment Facile hein, tout ça, hein. donc en gros il faut du. Bah j'ai plus de C4, donc comme ça la faire. ah si Donc C4, circuit imprimé Pile Montre, pièce Shatterton et fil Rien que ça, il manque un truc encore Excusez moi il manque Bah il manque des pièces encore Non Complet Qu'est-ce que tu me racontes là Attends, qu'est-ce qu'il me raconte là c'est la, la folie, là. Bloc de C4. Circuit imprimé. Pile. Pièce. Voilà. Montre. Fil. Shatterton. Est-ce que tu te fous de ma gueule Et Il me manque. Bombe à retardement. Pièce x 5. Ah, j'en ai mis 4, pardon. Hop Voilà Bon, oh, je suis un peu à l'ouest, hein. <rire> Vous m'excuserez Voilà Bon maintenant ça c'est fait Normalement on a euh, Tout liquidé Et encore Mais non mais c'est pas vrai je peux... je peux continuer donc Allez Ah bah non j'ai plus de circuit imprimé Voilà Il me refaut du Il me faut du circuit imprimé Chose que nous n'avons point ici Très bien Allez bah vous savez ce qu'on va faire Oh bah là il faut casser à mon avis Ok alors regardez ce qu'on va faire Par contre là je suis trempé Je suis trempé Il y a de l'eau partout Donc là je me mets ici Sur le rebord Je prends un petit bâton Je veux me faire un petit feu Parce que là on va s'installer euh, mais c'est vrai en fait c'est ça qu'il faut profiter Petite astuce au bout du septième épisode Sachant que même moi je suis en galère L'astuce c'est de trouver une grotte safe Pour s'installer Plutôt qu'une maison Parce que regardez Là personne ne peut venir m'embêter Là je peux me mettre safe sans aucun problème Voilà. Alors la vraie question non, La vraie question c'est de savoir Est-ce que je peux poser ma tente ici ou pas Et la réponse est oui et ça c'est beau. Du coup là on est safe. Bon là dans la vraie vie ça cramerait. Alors est-ce que ça va cramer C'est une bonne question. Euh... Ah non c'est pas fait pour cramer ce, ce, ce tissu-là. Je suis bête. C'est fait exprès justement pour se protéger des incendies. <rire> ok. Bah écoutez, messieurs dames, il est l'heure euh, de, de voir si notre confection euh, a porté ses fruits. On va euh, on va faire péter ça. Est-ce que vous êtes prêts Moi, je suis prêt. On voit rien, mais je suis prêt. C'est parti. Hop là. Ah. Ça a bien marché. Je recommence. Oh non, je me suis bloqué. Oh, c'est pas vrai, je suis bloqué. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, voilà. Bon, vous avez rien vu, les amis. Et <rire> je vous assure que non seulement... Alors, ma première mort... Euh Officiel mais on va fermer les yeux Par rapport à ce qui s'est passé parce que Voilà mais ce que vous ne savez pas c'est que Entre temps j'ai encore eu Un autre bug J'ai eu un autre bug les textures euh, tout autour avaient disparu Et euh, c'était très bizarre bon bref euh, Soit donc euh, bah c'est bien tout à respawn là. Hop la niveau ni connu je prends Hop je reprends du tissu c'est gratuit Et des pièces aussi j'aime bien les pièces j'adore l'argent Bon du coup visiblement ça se casse même pas ici hein. euh, Est-ce que dans L'accès rapide j'ai au moins accès au au dynamite Même pas hein, Même pas hein. Ah c'est abusé ça hein, de Devoir faire ça Ça Allez on recommence On va éviter de crever Ah je pense que ça marche pas hein. Attendez je vais pas me bloquer Et je vais remettre Et je me barre vite Ok Bon j'ai gâché de la dynamite Mais c'est pas grave Ok en fait c'est un cul de sac c'est un cul de sac Mais alors vous voyez moi ce qui m'étonne C'est que j'ai cette chance là de Les seuls endroits que je découvre durant cette aventure C'est des endroits qui servent à rien Et ça me fascine est... On est d'accord que j'ai rien récupéré ici là Je n'ai rien récupéré ici A part le fait que c'est safe Là j'ai une safe place Ça c'est vrai Ça on peut le dire Bon bah ben, ma foi Écoutez, Je sauvegarde une dernière fois je récupère ma bâche, parfait, je l'ai récupéré Et puis euh, bon, on va sortir directement et on va aller à la plage parce que la neige, ça va deux minutes. <rire> euh, par contre, je sais pas à quelle heure il est, mais voilà, euh... magnifique, c'est beau. Hein ok, Calvin, eh, il m'attend, tranquille. Hop, ouais, on va aller, ouais, il y a de la plage là-bas en fait. Hein oh, c'est chouette. Ça va, mon ref. La vie est belle. Allez, on y retourne. Au boulot. Mince. Ouais, donc le point d'intérêt là-haut, le village, euh, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis... Là, je... Pff. va falloir m'expliquer en quoi c'est un point d'intérêt. Parce que tout à l'heure, on avait croisé un autre village. Du coup, on n'a pas osé aller dedans. Mais c'est la même chose, quoi. On n'a rien récupéré, à moins qu'il y avait quelque chose aussi de caché. Mais euh, bah, j'ai eu beau faire le tour, j'ai rien trouvé. Alors, c'est un petit peu curieux. Bon... C'est comme cette grotte, alors à la limite cette grotte, je me dis qu'elle est sympa parce que ben. C'est un petit coin safe. Et justement, il y a un squelette sur une chaise. Et ce squelette doit, à mon avis, euh, on comprendra qui c'est peut-être par la suite, je ne sais pas. Mais alors pour le point d'intérêt, on va me dire en quoi il était intéressant. Bon là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir longer la plage. Et nous on vient de là-bas. Hein. On vient de là-bas, donc c'est à dire qu'il y a toute cette partie là-bas et là, et là qu'on connaît pas. Non mais c'est fou, la map est grande en fait. Elle n'est pas gigantesque non plus suffisamment grande pour nous faire marcher ça c'est clair et là vous voyez si on avait un radeau ça aurait été incroyable parce que là regardez comme le jeu est bien fait est-ce que je peux jeter un bâton ouais regardez ah non j'ai pas pu le jeter est-ce que je peux jeter un truc ah j'aimerais jeter un truc j'ai pas une balle un truc comme ça c'est vrai que j'ai un pistolet à grappin maintenant Là les petits cailloux là Ouais non bah non ça marchera pas Bon, J'ai pas de balles dommage Mais normalement En tout cas si tu coupes un arbre Les bûches elles vont tomber Et euh, aller jusque tout en bas Donc euh, c'est vraiment stylé Oui Ah oh, mais c'est rien ça c'est l'armée ça Ah Ça c'est embêtant c'est l'armée, ils font leur footing Bon, laissez-moi tranquille là Comment ça suffire hein Comment ça suffire vos conneries Ce qui est bien avec les traces de neige C'est qu'ils savent où c'est que je vais Où c'est que je suis, ils peuvent me suivre sans aucun problème Et ça c'est terrible C'est absolument terrible J'ai plus de boisson énergétique en plus, donc vraiment c'est pas le moment Oh ils me suivent les salauds, je les ai vus au loin Ils continuent de me suivre Alors Kelvin il a l'opposé, mais c'est pas bien grave Oh purée, j'aime pas ça du tout en fait on passe notre temps à fuir Et on n'a pas le choix quoi Alors de temps en temps on peut combattre mais là ils sont Oh putain des cannibales cachés dans les feuilles frère Ça m'avait pas manqué du tout ça Vraiment hein Cannibales Mutants et différents types d'indigènes Rien que ça Franchement hein Ça suffit, hein. Ah, mais il y a de la neige aussi en bord de mer, là. Ça, c'est pas nice, hein. Par contre, j'ai pas froid. Et ça, c'est chouette. Ok. J'espère que Calvin, il est pas trop en galère. Bon, où c'est qu'on est, là bah, Dis-moi que cet endroit, il sert à quelque chose, au moins. Franchement, hein. là, on va longer la plage tranquillement, mais... En Bretagne ou quoi <rire> Très joli Très très très très très joli Je me sens quand même plus en sécurité hein, Près de l'eau Ça c'est quelque chose c'est réel hein. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici alors forcément Eh hey, c'est chouette Là en vrai bon, on est... Pareil là je pense pas qu'il y ait de point d'intérêt tu vois y a rien à faire Mais on a les arbres juste au dessus Là tu rases tous les arbres Qu'il y a là haut Tu te fais une installation contre les rochers là Et t'es safe comme jamais hein parce que si vraiment tu paniques Tu vas dans l'eau Normalement les mutants ils viennent pas dans l'eau Enfin dit les indigènes ni rien quoi Donc c'est vraiment pas mal d'ailleurs je vais marcher un peu dans l'eau ça, ça renforce le système immunitaire Je suis full en pierre Ah j'aurais pu jeter une pierre tout à l'heure Bon Kelvin il continue d'avancer On voit la trace bleue derrière lui Donc à partir du moment où il y a une trace bleue derrière c'est qu'il marche Et s'il marche C'est qu'il va bien <rire> C'est la moralité de l'histoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre copine. Ça, c'est normal. Hein. Forcément, on fait que de la fuir là. On devrait la retrouver prochainement. Et il est 16h. Salut à toutes et à tous, il est 16h. regarde s'il n'y a pas des trucs dans l'eau. Non, c'est bon. Ah, c'est marrant que j'ai pas froid quand même là. Oh. C'est vraiment joli. Hein. Les petits détails comme ça qui font tout. Euh... Ok Calvin il est en train de couper par la forêt Il a bien raison Moi je préfère passer par là Là au moins tu vois il n'y a pas de, de cannibale caché dans les feuilles À moins qu'il y ait un cannibale caché derrière ces, ces trucs là, là. Il <rire> n'y a rien là sans déconner Genre là il y a toute une étendue de plage Alors justement euh, On peut construire des trucs sympas je pense Mais tu es en train de me dire qu'il n'y a rien C'est pas possible Waouh Par contre vivement l'été hein alors si on suit la logique ça dure 10 jours les saisons Non Si j'ai bien compris On avait 10 jours de 10 jours de, de joli Au bout de 10 jours On a de la neige donc je pense que Waouh Non s'il vous plaît Eh. Hey. Screenshot hein C'est du photoréalisme x 1000 C'est impressionnant C'est impressionnant hein. Ah Attendez. Ah non, je croyais que c'était des radeaux à l'envers. Que dalle. Non mais, eh. Prenez-en dans la figure. <rire> eh, j'espère que vous avez la qualité à fond, hein, ceux qui regardent mes vidéos. Je fais mon maximum pour vous offrir la meilleure qualité, justement. Que, que, que je peux faire. Oh, une pagaie Eh ben voilà Alors, qu'est-ce qu'on a là Que dalle. Oh. Fusée éclairante. Oh non, c'est pas vrai. Non, non, non. Range-la, range-la, range-la, range-la. Ça va bien se passer Fusée éclairante Très bien d'accord Bon ce sera déjà ça Il s'en passe des choses sur cette île quand même hein. Oh ouais Il s'en passe des choses Bon donc si on continue par là Là en plus on a un chemin apparemment dans la forêt Eh mais par contre Tu m'enlèves la neige là Et je m'installe ici Ou peut-être plus loin Cette partie là de la map elle est géniale Parce que pile de l'autre côté les amis Souvenez-vous Là où on a commencé l'aventure, bah on était dans les rochers, euh, loin des arbres, il fallait faire des, du chemin quoi. Là, on est au bord de l'eau, c'est très vaste, et les arbres sont à côté. Euh, là, franchement, je m'installe, hein, les amis. Hein, mais genre pour de vrai, hein, c'est-à-dire vous faire des vraies constructions quoi. Ah ouais. On va continuer parce que là-bas, la, la, la plage a l'air encore plus grande. Parce On est très en pente. Mais euh, ça commence à me plaire cette histoire. Ça commence à me plaire. Ah oh oui non là-bas il va y avoir quelque chose Là-bas il y aura forcément quelque chose d'intéressant les amis oh. Bon pareil hein. Je vais me permettre de, de ranger Et de faire un petit screenshot Pff. Non mais eh, On dirait tu sais dans un On dirait pas genre à à Disneyland Mais aux états unis Et il y a, y a Genre il y a une montagne russe là-haut Dans le canyon un peu tu sais Ouais bon bref je suis dans mon délire les gars Et j'essaye hey. Quand on fait de la survie des fois C'est un peu la folie Mais non Mais attends mais c'est ma copine Mais c'est un truc de malade C'est trop romantique Oh on va se pécho <rire> Coucou madame Hop un petit screenshot Tu m'as suivi C'est adorable Non c'est vraiment adorable alors je sais pas comment faire pour la... Pour qu'elle me kiffe Je vais arrêter de bouger Elle vient de me poser un truc par terre mais... Oh Elle m'a donné une myrtille Oh Non attendez c'est trop ce qui se passe On est potes ou pas Oh non y'a des cannibales là bas Il Y'a des cannibales Merci madame hein, c'est gentil J'aimerais bien te donner quelque chose. Ça y est, les potes avec moi. On dirait les potes avec moi. Ça va Oh Je peux lui donner quelque chose. Je peux vraiment lui donner quelque chose. Mais je, je peux rien te donner. Je peux rien te donner Je suis tellement désolé. Elle vient de me faire des fuck là Attendez, elle vient de me faire des fucks Ok je vais te défendre, je vais te défendre Nana. Ouais je l'ai vu t'inquiète Tu touches pas à ma copine Ça y est Allez tu dégages Il y en a un deuxième je crois Oh purée Non mais regardez comme il se relève Non tu te relèves pas Mais tu te relèves pas C'est pas vrai ça Aïe hop Par contre Calvin il va être jaloux Calvin va être jaloux, non mais c'est un truc ouf, J'ai pécho la, ma la madame, elle a plus peur de moi Et je peux lui donner quelque chose Mais je n'ai rien à lui donner Je suis tellement déçu Je suis désolé Viens on continue de se promener madame On, on va se promener main dans la main Parce que je, je veux continuer mon, mon épopée là-bas Oh c'est génial Par contre là, le soleil se couche Alors, Je serais bien tenté de, de dormir là En, ouais, en vrai là c'est safe hein elle s'est assise là-bas Eh hey, les gars c'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais Parce que plus loin ça risque d'être plus compliqué Alors dans la vraie vie là on aurait très très froid Heureusement Heureusement on s'en fout Superbe Et elle est pas venue me faire des gâteries Eh <rire> hey, c'est bon les gars Eh hey, ça fait une heure là que Laissez-moi laissez être un petit peu en roue libre hein. Voilà. Euh, D'ailleurs j'ai faim Alors attendez on va manger nos euh, petites myrtilles là hein, Parce que les trucs énergisants je veux bien Mais il faut quand même pas Il faut, il faut doser C'est pas bon de manger trop de trucs énergisants Et Là vous savez ce que je vais faire je vais prendre cette lance Et comme ça si jamais il y a des tortues Ah mais il y aura pas de tortues vu qu'on est en hiver Il y a peut-être des poissons Là si on pourrait avoir du poisson ce serait vraiment chouette on va se faire choper le, le pied par un requin mec C'est vrai que ce serait, ce serait chouette Mais c'est très reposant d'être là hein, les amis Je sais pas ce que vous en pensez Ah par contre là il neige et ça c'est chiant Ça c'est très très chiant Bon en tout cas on se rapproche d'un point d'eau Donc euh, si jamais on peut boire Est-ce que toutes les entrées de grotte sont marquées sur le GPS ou pas Parce que là on dirait bien qu'il y a une grotte là non ah! Ça c'est un petit peu gênant pour lui, ça. Ça c'est pas pratique. Ok. Non, c'est pas une entrée de grotte en fait. Hein. Et depuis tout à l'heure, des fois j'entends vraiment mon GPS faire des bip bip. Et c'est pas partout. Très bizarre. Bon on va boire Ah Ah Je redescends Il y a des bruits que j'aime pas trop Et je préfère largement Avoir froid Et être visible Mais avoir une belle visibilité De toute façon on n'a pas à se cacher Les méchants ils savent que je suis là Bon bah c'est pas grave on va continuer par là Et puis on va boire euh... On va boire un, un, un baking soda Attendez on a pas un petit soda Oh on a de l'alcool au pire Allez à consommer avec modération oh, on peut pas boire Genre on peut pas boire Bah d'accord C'est pas grave y'a un point d'eau à côté là Il sera bien mieux Il avait rien là on est bien d'accord Okay, 7h45 du matin. Ça, ce qui est bien, c'est comment on va voir toute la journée devant nous. Le soleil se relève tranquillement. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué là en hiver aussi, quoi. Parce que du coup, il y a pas d'animaux. Euh... Enfin, les animaux faciles. Hein. Je veux dire le gibier, ok, mais va, va chasser du gibier là. Là, je veux des petits poissons. Sauf que le problème, c'est que l'eau est gelée. Alors, j'imagine qu'on peut faire du feu et ça devrait dégeler l'eau. C'est pas improbable. Mais euh... Bon déjà on va aller au point d'eau, on va bien voir ce qui va se passer. Attends, a... eh, en vrai les gars on fait le tour de la map. Et on a fait que la moitié du tour là. On a fait la moitié du tour, rendez-vous compte On n'a pas vraiment fait le tour. Là, pile en face, c'est là où on était installé au tout début. Grosso modo. Est-ce que... Vraiment est-ce qu'il n'y a pas moyen Il y a des bruits très effrayants vraiment D'accord On essaie des trucs Si on allume le feu là Hop on met quelques billets. C'est ça la vraie question c'est Est-ce euh, que ça va faire fondre Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon masque tout à l'heure contre les mecs en rouge. Va falloir qu'on essaye ça. Oh purée. pas l'impression que ça marche. J'ai pas l'impression que ça marche. Ah, Calvin arrive enfin. On va retourner là. Bon Là, il faudrait vraiment boire. Et ça, c'est terrible. Bouteille okay, de vodka. Croquant. Qu'est-ce que je peux boire Qu'est-ce qu'il y a. What What Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui vient de se passer D'accord. Euh. Non en vrai Qu'est-ce qui vient de se passer là Sans déconner. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Voilà, ça y est, ça c'est le genre de truc qui m'angoisse. Quand le jeu décide de, <rire> de, de faire le rebelle, d'accord, je me suis fait kicker. Pourquoi pas Allez, on se réchauffe. Donc je veux manger ça là. Ça rajoute du liquide un peu aussi, non Pas du tout Les baies bleues c'est bien pour le liquide, non Voilà Ça c'est pas bon mais c'est pas grave C'est pas grave, mange C'est très bien ça Je peux pas tout manger d'un coup genre Ah ouais C'est très agréable, vraiment euh, Je passe du bon temps Oh je sais les conserves Les conserves, bien sûr on va l'ouvrir. C'est de la pâté pour chat. Dans la pâté pour chat, il y a du liquide. Je le sais, j'ai eu un chat. Je suis un génie. Ah, c'est déjà ça. Hein. What? D'accord. Bon, en tout cas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, peut-être un bug du jeu. J'ai peut-être été kické par quelque chose. J'en ai absolument aucune idée. Vous avez froid, vous êtes trempé. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh, ça va. Hein. On est où là On est dans des marécages. Ah, je pourrais aller en face. Je pourrais aller en face. Vas-y, j'y vais, j'ai pied. Ah, j'ai pas pied. Y'a pas de poisson là Eh, mais attendez. Ah, oh, ça fait du bien quand même. Hein. Ça rafraîchit. Hein. Ah, ça, ça rafraîchit, je vous le dis. Là normalement si je ressors de l'eau j'ai chaud hein. Et je peux boire là normalement non En vrai Je suis pas censé pouvoir boire là Normalement c'est pas bon mais c'est pas grave Non je peux pas boire d'accord Et bah je suis dans la merde c'est très bien Je déteste l'hiver ça y est J'étais content au début Je le suis un petit peu moins Hop. Ce qui c'est que ça redonne un peu de liquide ça quand même puis au pire tu, peux, tu veux pas boire la neige Sois pas débile À un moment donné je veux dire si t'as soif t'as de la neige partout frérot T'as juste à manger de la neige C'est vrai en plus hein Surtout si t'es dans... si, si, si au bord de mourir sur une île frère mais... mais mange la neige frérot fais pas chier Ah Non c'est bon j'ai cru que je m'étais trompé de, de baie C'est pas si ouf que ça cette plage hein et là on a un grand point d'eau là-bas Avec une caverne et un point d'intérêt encore En fait on les aura tous fait les points d'intérêt Oh ça y est il refait beau Chouette Bon les amis c'est vraiment un épisode balade là Pour changer J'espère que ça vous plaît N'empêche que c'est très joli quand il y a le soleil C'est plus joli quand il n'y a pas de neige c'est clair Mais bon c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette On va couper parce que je pense pas qu'il y ait quelque chose là. Hein. Oh c'est pas vrai. Alors, attendez, attendez, attendez, attendez. On est ensemble là non Il va m'attaquer ou pas Ils s'en battent les steaks. Je crois qu'ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks de mon masque hein. Ah ouais ils s'en foutent complet de mon masque hein. Bon ouais je me barre Oh mon dieu salut frère ça va On est pas ensemble <rire> Eh fous moi la paix Je ne vois rien Heureusement il n'y a pas de sanglier hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sanglier sur le jeu C'est une bonne question est-ce qu'il y en a ou pas Le fait est que si on avait On serait encore dans la merde Et là il n'y en a pas Et ça c'est cool Allez le point intérêt. Et là va falloir une pelle tu sais Alors s'il faut une pelle par contre je rage quitte hein. De <rire> toute façon on va bientôt s'en arrêter là parce que ça fait un long épisode là quand même Ah bonjour les cannibales c'est une grotte Allez je rentre dans la grotte Salut bande de losers Là au moins on va pouvoir se mettre bien Peut-être Ou pas Ok Okay. Il y a de l'eau qui coule Oh non Oh là là Ok on est de retour dans une salle au oh, purée On est dans un laboratoire je monte Oh purée on est dans un laboratoire Ok donc là où c'est fermé Là on a des poubelles une porte où tout est éboulé, tout s'est tout écroulé, très bien. Et là si je descends, je vais me chier dessus. Une porte et une carte magnétique qu'il faut. Allez hop là. C'était pas l'appel qu'il faut, c'est la carte magnétique. Sachant que la carte magnétique, il faut l'appel. Si je dis pas de bêtises. Bon bah voilà, ça c'est fait. Merci à tous, on peut ressortir. Allez, bonsoir. Ah bah c'était bien sympa. Bon on va en profiter pour se poser là. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, décidément. Ah là là, une petite lumière Non, très bien. Merci beaucoup. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. On aura fait le tour de la map. On n'aura pas découvert grand chose de foufou. Mais vous allez pouvoir m'aiguiller en commentaire pour certaines choses. Parce que là, je me pose de drôles de questions. Et j'espère qu'on va pouvoir boire très vite. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était MColo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.